Bonjour les amis, nous sommes vendredi 15 mai 2020 donc ça fait quelques jours que j'ai n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais sur ma formation 4.0 donc j'ai voulu mettre un coup pour la terminer donc ça faisait des mois que je travaillais dessus et euh, donc là cette semaine j'ai voulu la terminer et ça y est donc elle est déjà en possession de beaucoup de mes étudiants. Donc je l'avais promis donc euh, mes étudiants qui sont fidèles ont reçu en priorité accès à cette formation donc ils ont pu l'acquérir à un prix euh, très intéressant bien sûr. C'est ce que je fais toujours lorsque je lance une mise à jour ou une nouvelle formation. Donc voilà cette semaine euh, ils sont en train de plancher dessus donc pour encore apprendre plus de choses et avoir encore de meilleurs résultats. Donc ma formation 4.0 est disponible et maintenant pour les nouveaux étudiants elle est également en ligne, il y a possibilité de la commander. Alors donc on revient sur notre marché donc sur le, le Dax. Euh, donc euh, voyez ici donc on a notre graphique en un jour. Donc on est toujours entre nos 38,2% et 50% de Fibonacci, donc du retracement de cette grosse baisse ici qu'on a eue et euh, cette semaine donc en début de semaine lundi c'était très calme et puis mardi ça a commencé à descendre. Vous voyez on est venu taper hier les 38.2 de retracement et aujourd'hui ça, enfin depuis hier donc ça remonte. Alors ce qui est intéressant si on met le graphique en 4 heures, vous voyez ici, c'est cette bougie-là donc suivie de cette grosse bougie verte ici qui a cassé la précédente. Donc on a un mouvement haussier, ça peut vouloir dire qu'on est à la fin ici de, de cette baisse et qu'on va avoir un mouvement haussier qui va peut-être monter encore plus haut, on, on ne sait pas. Là on est un petit peu coincé ici parce que on est à un chiffre important donc un niveau de résistance ici à 10 10.500 donc là on, il va peut-être y avoir une réaction ou bien ça va casser dans le courant de la journée ici les 10 10.500. Donc ça c'est très intéressant de suivre ça. Si vous êtes positionné ce matin vous avez vu donc à l'ouverture des marchés ça a démarré donc il fallait être prêt et bien, bien se positionner donc à l'achat. Donc voilà euh, ce qu'on peut dire sur le marché du DAX actuellement. Au niveau de, de l'économie, ben, si vous suivez l'actualité, vous voyez ce qui se passe. Donc ce n'est pas brillant, Donc euh, les compagnies aériennes vont vraiment souffrir beaucoup. Il y a beaucoup d'autres commerces qui vont redémarrer mais on ne sait pas si ça va être euh, vraiment une reprise forte ou bien si on va avoir euh, un ralentissement rapide à cause du coronavirus, une deuxième vague. Ça on le verra dans les semaines qui, qui suivent donc il faudra attendre 2-3 semaines pour voir un petit peu l'effet du déconfinement. Et bon l'économie elle, elle va se reprendre petit à petit mais c'est sûr qu'il bon, euh, y, aura, y aura bien sûr euh, des conséquences, des faillites, euh, des difficultés donc la reprise, euh, ce, on a subi quand même une crise assez importante. Au niveau des marchés ben on voit que les traders euh, tradent toujours dans les deux sens ici. Entre les 50% et les 38.2 il y a moyen de faire pas mal de choses mais donc il faut éviter de se positionner à très long terme actuellement. Donc c'est encore une fois comme je le dis c'est le, le scalping qui vous donnera les meilleurs résultats. Donc c'est pour ça que je fais des formations basées essentiellement sur le scalping après. Donc, comme j'explique dans ma formation 4.0, vous avez possibilité d'essayer de maintenir des trades un peu plus longtemps. Mais euh, il faut toujours être prudent, ne pas attendre trop longtemps, euh, éviter de laisser une position ouverte le week-end parce qu'il peut y avoir des mouvements assez importants. Donc vous voyez ici on est sur le DAX en 4 heures et on voit très bien le niveau ici des 38,2% vous voyez où le marché a rebondi plusieurs fois et encore une fois hier donc vous voyez ici donc euh, très nettement euh, les retracements de Fibonacci qui sont des supports assez importants et on a des réactions donc quel que soit quoi qu'il qui se passe en économie donc euh, les traders eux ils font attention à ce genre de choses et euh, il y a donc des bonnes opportunités à prendre en scalping mais parfois un scalp peut devenir un trade très intéressant. Donc apprenez bien à utiliser les indicateurs parce que comme vous le voyez les indicateurs vous donnent des bonnes indications. Donc euh, c'est utile, l'analyse technique est vraiment très utile et euh, le trading à court terme vous donnera de meilleurs résultats que le trading à long terme. Ça je pense que vous en êtes déjà persuadé si vous suivez mes, mes vidéos. Donc euh, vous voyez ici très bien le mouvement qu'on a eu ces dernières heures. Donc euh, ici on a des mèches assez importantes et donc on casse ici les moyennes mobiles et on remonte ici, euh, donc on a le, les 10.500 ici. Alors vous voyez qu'on a le nuage Ishimoku ici, il faudra le casser donc en une heure. Et euh, on verra donc dans le courant de la journée, attention on est vendredi, troisième vendredi euh, du mois donc il peut y avoir euh, euh, des mouvements assez volatiles. Donc euh, il faudra faire attention, protéger vos positions mais ça peut être aussi euh, une journée avec des, des bonnes opportunités. Donc vous voyez ici en 30 minutes donc toujours les bougies euh, Ekenashi qui sont des bougies euh, euh, que moi je préfère par rapport aux, aux bougies classiques. Euh, donc dans ma formation 4.0 je, je donne vraiment des, des indications très importantes pour détecter les retournements de tendance dans, avec ces bougies Ekenashi. Donc euh, c'est vraiment un outil que, que moi j'aime beaucoup euh, ces bougies qui vous permettent de réagir très rapidement. Ensuite Ishimoku qui vous permet d'anticiper les retournements parce que vous voyez comme ici vous avez très souvent donc le nuage qui se forme avant que le mouvement soit entamé très fort. Donc ça vous donne déjà une indication de ce qu'il est probable qui va se produire dans les minutes ou les heures qui suivent en fonction de, de l'unité de temps que vous utilisez. Et je peux vous dire que c'est vraiment un indicateur extrêmement fiable, je l'utilise maintenant depuis plusieurs années. Donc si on regarde sur le 15 minutes ben vous voyez on a on est bien ce moment, en ce moment au-dessus du, du nuage vert Ishimoku donc on a une belle tendance. Ce qui, ce qui va déterminer l'évolution du marché c'est la cassure ou non de ces, 1500, de ces 10 10.500. Donc à ce niveau-ci vous voyez les 10 10.500 on y est. Donc vous voyez ici que c'est un, un niveau euh, où il y a une résistance. Vous voyez très bien, on note très bien les résistances, c'est ce que vous devez regarder sur les graphiques. Donc tracer d'abord vos, vos niveaux de résistance et de support, c'est fondamental si vous voulez avoir des bons résultats. Et euh, ça vous indique aussi où vous devez prendre vos bénéfices ou bien où vous devez vous positionner euh, ou ne pas vous positionner. Parce que c'est clair que euh, si vous vous positionnez sur une résistance, vous avez un risque de, de retournement à ce moment-là et de faire un mauvais trade. Donc vous voyez ici si vous, êtes positionné, si vous êtes positionné ce matin, protégez votre position euh, ou ne prenez pas une position trop grande si, si vous l'avez fait pour euh, éviter donc euh, un retournement de marché. Maintenant ça peut casser hein. donc c'est là que, que c'est intéressant aussi de suivre ces niveaux. Donc vous pouvez toujours regarder à plus court terme bien sûr. Donc si on regarde en 5 minutes, donc on voit très bien le, le mouvement ici, fort mouvement. On est arrivé sur le 1500 et puis il y a un, un retour et puis on essaye une nouvelle fois de le casser. S'il si, euh, y aura peut-être plusieurs tentatives encore euh, ce matin et cet après-midi et qu'on va casser c'est possible ou bien un retournement. Donc surveiller ce niveau-là, donc le 1500, ça peut être intéressant aujourd'hui. Donc si on va voir sur le 1 minute... Donc c'est toujours euh, sur ce niveau-là que je vous conseille de rentrer. Bon si vous êtes une, sur une plateforme où l'unité de temps la plus petite elle est le une minute. Sinon sur Pro ProRealTime vous pouvez bien sûr descendre euh, en 50 et 100x, c'est ce que je conseille et euh, protégez vite vos, vos positions et prenez des bénéfices bien sûr parce que lorsque vous tapez des niveaux comme ça, il vaut mieux prendre des bénéfices et vous repositionner euh, plus bas pour reprendre des trades et vous pouvez vous voyez faire des, des scalps intéressants. Mais on voit très bien que la tendance ici est haussière et il y a une bonne probabilité que le marché va casser les 1500. Donc je ne mettrai pas ma main à couper mais c'est une possibilité donc dans le courant de la journée aujourd'hui. Donc voilà je vous souhaite de très bons trades. Donc si vous aimez mes vidéos eh bien abonnez-vous. Et euh, mettez un pouce euh, bleu et j'espère vous retrouver euh, très prochainement. Donc vous savez maintenant que ma formation 4.0 est disponible, vous avez euh, des liens sous cette vidéo, vous avez également un lien normalement ici en haut euh, de la vidéo et euh, eh bien, je vous souhaite euh, démontrer de faire euh, beaucoup de gains mais soyez prudent quand même si vous êtes débutant. Donc dans mes formations je donne des, des conseils pour les débutants pour commencer avec euh, un, un très petit compte c'est possible donc sur une plateforme comme celle-ci. Donc je l'ai expliqué euh, dans ma formation 4.0 qu'on peut commencer avec quelques centaines d'euros à trader donc sur, sur des marchés en réel. Donc il ne faut pas des, des, des milliers d'euros, vous pouvez très bien apprendre le trading petit à petit en gagnant peu au départ mais après une fois que vous avez bien saisi une méthode vous allez pouvoir augmenter votre capital et augmenter vos gains. Donc il faut apprendre d'abord à marcher avant de courir, c'est ce que je vous conseille. Donc choisissez des formations qui vous permettent d'avancer concrètement. Moi c'est ce que je fais depuis 5 ans donc je fais évoluer mes formations. Pour transmettre à mes étudiants en fonction donc de leurs besoins ce qui leur permettra de devenir un trader gagnant et peut-être un jour de vivre de cette activité. Voilà je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt, au revoir